ce qui signifie que le bois qui a été utilisé pour la couche supérieure a de belles variations de couleurs et des nœuds bien finis qui donneront un aspect 100% naturel à votre parquet. Il est traité avec une huile qui rapproche la couleur naturelle de bois brut, ce qui fait que ce sol est universel et peut être installé dans chaque intérieur.